Salut gang, c'est qu'on rentre avec vous. Euh, 27e journée de floraison avec Vipar Spectra et les King Cush. Euh, écoutez, je voulais juste faire une petite parenthèse, un peu ça, on va enchaîner avec la vidéo. Je suis vraiment en contrôle avec euh, l'eau. Euh, mon master grower euh, m'avait déjà averti au départ que l'eau était l'ennemi numéro un du débutant. Donc, euh, je suis encore un amateur, mais je suis... Tant contrôle avec l'eau, j'en donnais beaucoup trop, c'est toujours l'erreur, euh, souvent, souvent, euh, qui arrive avec euh, un gars qui commence à faire pousser du cannabis. Donc ça c'est vraiment euh, en contrôle, l'eau est en contrôle, euh, j'étire euh, les espaces de temps, j'étire le temps entre les deux euh, moments que je donne de nutriments de l'eau. Là mon ennemi que je m'attaque maintenant, euh, non c'est pas la chaleur, ça ça pourrait être ça, c'est l'humidité. Écoutez écoutez, euh, je suis quand même assez en contrôle avec l'humidité. Euh, on envoie l'extracteur d'air, la lumière, les, les fans. Euh, je suis en floraison, l'humidité est quand même assez bien. Je mets un déshumidificateur à l'extérieur de la tente. Donc, euh, mon humidité dans la tente est quand même très bien. Euh, J'aime ai, avoir 52-54. Euh, c'est correct, ça va très bien. Mais quand j'ouvre les fenêtres chez moi, l'humidité drop à 30. Donc, c'est pas évident. Je suis obligé d'ouvrir les fenêtres, j'ai chaud. Il euh, va falloir que je m'ajuste. C'est pas évident. Euh, puis ça, ça, ça, ça l'affecte mes prédateurs. Et puis, euh, vous allez voir ce qui se passe dans, ma, dans la vidéo. Je vais vous en parler. Donc, euh, je vais vraiment essayer de me concentrer sur l'humidité. Il va peut-être me falloir, peut falloir euh, d'autres équipements. Euh, on, on va voir. Et puis, de toute façon, je vais avoir des commentaires, des idées de, de la gang. Mais, pas évident, l'humidité, euh, ces temps-ci. Alright gang, on enchaîne avec la vidéo Winman. Ciao! Oh yeah! Salut tout le monde, c'est Winman. Content d'être avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui. 27e. 27e journée de floraison. Avec mes trois King Kush et mon Slurricane. Toujours merci à Vipar Spectra. On fait pousser nos quatre plantes avec deux lumières Vipar Spectra. On a ici la modèle P2000 et la modèle ici plus récent, la XS2000 qui nous donne 240 watts de lumière. Un petit moteur ici, Minwell et les lumières LED. Samsung, rapidement comme ça on peut voir les lumières Samsung trois couleurs. On a des blanches, des jaunes et des rouges. Donc quand la lumière est rouge, ça ça l'aide beaucoup pour la floraison. Et quand on peut avoir des lumières plus bleues, c'est mieux pour la croissance. On va en apprendre un peu plus sur les lumières LED chez Winman, donc euh, c'est à suivre. Toujours 3 ans de garantie avec les lumières Vipas Spectra. Les informations sont sur leur site Internet. Donc, euh, 27e journée de floraison. Donc, les plantes ont terminé euh, de pousser. Les feuilles, c'est terminé. C'est maintenant le temps des cocottes. Toute l'énergie va aller dans les cocottes. Donc, euh, il y a de l'amélioration, il y a de Mais... Euh, Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle, encore une fois. Encore une fois, je ne suis pas négatif. Certains d'entre vous disent que Winman est négatif. Euh, Winman est réaliste. Ah. Non, non, non, non. non. C'est pas, c'est pas, c'est pas là que, que j'ai une feuille jaune, que qu'il qu manque des nutriments. Là. Non, non, non, non. Arrêtez, là, arrêtez. C'est pas parce que j'ai une feuille jaune sur... Euh, 3000 feuilles. Okay. Non, non. Êtes-vous prêts, là? J'ai encore des spider mites. J'ai encore des spider mites. J'ai encore des araignées. Ça va pas bien. OK? Euh... Je vais apprendre à vivre avec. Non, non, non, non, non. Non, je vous le dis, là. Il va falloir qu'on fasse de quoi. Qu'est-ce qui est arrivé avec mes prédateurs? Écoutez... Mes prédateurs ont fait leur travail. Mais là, Winman est en train d'apprendre que l'humidité est tellement importante dans une grow. <rire> oh, J'ai vraiment pris le contrôle avec Aquaman. Je suis vraiment en contrôle avec euh, la quantité d'eau que je donne à mes plantes. Vraiment... Euh... Comme mon professeur, mon master grower m'avait dit, l'eau est l'ennemi numéro un des débutants. Euh, ça m'a pris presque un an avant de comprendre. Euh, deux, trois erreurs euh, d'envergure. Euh, mais là, j'ai appris. Mais là, après avoir le contrôle parfait sur la quantité d'eau à donner à mes plantes, non seulement la quantité, mais aussi euh, Je la misère à m'exprimer, là, je la misère à m'exprimer. Euh, comment peut dire ça? Là, après combien de jours en redonner, tu comprends-tu? Tu, tu donnes-tu un litre par jour? Tu donnes-tu 2 litres aux trois jours? Je voulais dire duration, mais c'est pas duration, c'est. Hey, il manque de mots là. Il y a trop d'anglais dans mon quotidien. Donc, euh, un peu déçu aussi, là, rapidement, là, que la tente soit pas remplie. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'on a commencé avec 6 plantes. 6 plantes. On a eu 2 mâles. On avait des graines régulières avec les King Kush. Donc, euh, on n'a pas été capable de remplir toutes les, les cases, les carrés du Scrog. Donc, euh, et aussi, il aussi, faut se rappeler que je n'ai pas mis beaucoup d'énergie euh, sur les King Kush. Euh, manque de motivation, mais j'ai repris le dessus. Et puis le Slurricane, vraiment, tout, tout le fond, la moitié de cette tente-là, c'est le Dossido -Si -Do Purple Punch. Si vous aimez mieux, le Slurricane. Et en avant, on a les trois King Kush. Donc, vous pouvez voir les contenants, comment ils sont installés dans la tente. Donc, on peut revenir au Spider-Mite. Et l'humidité. Et mes prédateurs. Les prédateurs étaient supposés faire le travail. Je pense que euh, on a irradié euh, les Trips. On avait deux problèmes. Euh, deux insectes euh, néfastes. Les Trips. Et les Spider-Mite. Donc, on a commandé euh, un insecte prédateur. Zuzukana, Zuzukana m'a donné euh, un autre prédateur. Donc vraiment, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de, de, de prédateurs, je vous ai dit, qui ont fait le travail. Mais j'ai tué, j'ai tué mes prédateurs. J'ai tué mes prédateurs, comment? L'environnement est trop sec. Et les spider mites aiment l'environnement sec. Donc je suis vraiment désolé pour le carnage que j'ai fait. Euh j'ai tué mes prédateurs. J'ai n'ai pas été capable de leur donner un environnement... ...vivable. Donc, écoutez, euh, est-ce que je vais utiliser l'huile de Nîmes? Euh, je suis inondé euh, de messages sur mon Instagram. Utilise l'huile de Nîmes. Utilise l'huile de Nîmes. Mais c'est pas juste de mettre une bouteille en plein milieu de la tente. Hein. faut vraiment, euh, si j'ai bien compris... Euh, Asperger les plants et ensuite, réasperger les plants avec de l'eau. Je sais pas, je ne sais plus, je sais plus, je sais plus. J'ai pourtant lavé mes tentes, euh, j'ai réutilisé la même terre. On, on me reproche d'avoir réutilisé la même terre. Mais écoutez, j'ai vraiment, vraiment une crainte de jeter ma terre pour rien. De réutiliser, d'utiliser d'acheter, d'utiliser une nouvelle terre, et puis qu'il y ait encore des Spider-Mail qui se cachent euh, soit dans, dans, dans des endroits que j'ai pas pu laver, euh, soit sur les plateaux, les plateaux qui sont vraiment incrustés de nutriments, là, très difficile à nettoyer, même avec euh, du euh, fantastique, très difficile à nettoyer, Euh. Avec la chaleur de la lumière, les nutriments, l'eau et les nutriments qui, qui, qui, qui coulent, qui sèchent et c'est très difficile à dé, dé, déloger. Mais quand même, euh, les spider mites, est-ce qu'ils sont juste dans la terre? C'est sûr que non. Euh, je le sais, je le sais, D'en de avoir dans la fan, de avoir, de, il y en a partout, il y en a partout. Mon euh, <coughs> extracteur d'air... Euh, avec mon filtre au charbon ne fonctionne pas présentement à cause de la vidéo pour euh, avoir un meilleur son. Je pense que mon filtre à charbon... Euh, j'ai une question, j'ai une question les boys. Je, le filtre à charbon ça fait deux gros, trois gros, quelque, ça c'est la troisième gros que j'utilise ce filtre à charbon là. Est-ce que ça se peut que... Pourtant j'ai passé la balayeuse dessus, il est vraiment, vraiment plus propre là... Euh, depuis que j'ai passé la balayeuse là, de, de, de, de, il y a quelques mois. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment bouché. Est-ce que ça se peut que... Je comprends qu'après un certain temps, il faut changer le filtre. Mais je pensais que c'était seulement l'odeur qui nous ferait un message nous disant que le filtre au charbon ne fait plus le travail. Que ça sent le cannabis, que là, il hey, faut vraiment changer le filtre. Mais je pense qu'on peut avoir une indication avant même que ça sente le cannabis. C'est que l'extracteur d'air a de la misère à, à tirer l'air. Est-ce que c'est moi qui. Est-ce qu'il y aurait un problème là-dedans? Ou c'est parce que mon filtre à charbon est vraiment. Vraiment dû à être changé. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi là. Euh, quel genre d'indication qui vous dit que votre filtre à charbon est dû? Est-ce que c'est seulement la couleur qui vous dit qu'il est sale? Est-ce que c'est parce que ça sent dans votre pièce le cannabis et le filtre au charbon est terminé? Ou, comme Winman, vous pensez peut-être qu'il y a moins d'aspiration? En tout cas... Il y a un problème ici. Je ne penserais pas que ce soit mon extracteur d'air qui est défectueux. Je ne penserais pas. Euh... Je ne penserais pas. Parlez-moi de votre euh, filtre au charbon, s'il vous plaît. Donc, euh, j'ai donné 3 litres d'eau à chacune de ces plantes euh, hier. Et le dessus, là, le dessus, là, j'ai joué un peu avec la terre avant la vidéo. Le dessus est déjà sec. Le... C'est sûr que mes contenants sont très lourds. Mais je suis très à l'aise avec ce 3 litres d'eau mélangé avec les nutriments Remo. Et je pense que vraiment en passant, là, euh, je pense que les nutriments Remo font du très bon travail. Je commencerai pas à creuser. Mais à, quand je mets de l'eau, c'est sûr que là, il, qu il y a un petit trou au centre, puis on voit les racines. Puis je pense sincèrement. Bien, je suis en train de penser à ça. C'est peut-être pas nécessairement les nutriments remo, mais peut-être justement mon arrosage qui est rendu à un niveau intermédiaire. Non sincèrement, sincèrement, les racines euh, sont plus grosses. Euh, je ne sais pas à quelle profondeur, jusqu'à quelle profondeur, ils tiennent la, tiennent la cadence, qui tiennent la, la qui sont aussi. Grosse, longtemps. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce qu'habituellement, mes racines, euh, c'est des, vraiment des petits fils de cheveux vraiment minces. J'imagine que dans le fond, ça va être des racines vraiment minces, mais ils partent vraiment larges. Donc j'ai vraiment hâte que, de voir ce qui se passe avec les racines à la fin quand on va couper les plantes. Donc, euh, n'oubliez pas, hein, pour une tente 4 pieds par 4 pieds, il vous faut deux lumières euh, de ce type. Parce que, euh, pour la floraison, une lumière XS2000 ou une lumière P2000, c'est parfait pour une 2 pieds par 4 pieds. Donc, vraiment, la moitié là, de, de, de cette tente. Là. Ça ici, c'est 4 pieds par 4 pieds, 4 x 4, 16 pieds carrés. Tandis que sans floraison, c'est parfait pour 2 par 4, 2 x 4, 8 pieds carrés. D'accord? Alright, gang, donc euh, 27e jour de floraison. Euh, là, ça va être le temps là, des cocottes. Là, ça va être le temps des cocottes de, de, de grossir. J'espère que les Spider-Mites euh, vont pas trop se répandre. Euh, ça, ça, ça serait l'enfer. Ça serait l'enfer. Ce qui arrive euh, ce qui arrive avec ces spider mites, là euh, le pire qui arrive, c'est quoi C'est quoi que le pire qui arrive Ben premièrement euh, nos feuilles vont être maganées là, ils vont être toutes toutes toutes blanches picotées blanches. Puis je, peux, je vous le dis là il euh, y en a là. Puis ça devient vraiment blanc la feuille est blanche. C'est triste, c'est triste. Mais à l'extrême ce qui arrive, c'est que à l'entour des cocottes, il va y avoir une petite toile d'araignée. Ça s'enlève facilement. Ça s'enlève très, très, très, très, très, très, très facilement. Sauf que quand on enlève la toile d'araignée, ben on affecte la cocotte, on affecte la bud, On touche aux trichomes. On les casse. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on casse les trichomes On casse les trichomes. Qu'est-ce qu'il y a dans les trichomes Les terpènes Les terpènes sont dans les trichomes On ne veut pas maganer les terpènes. Alright gang, euh, comme je vous ai dit, on va apprendre un peu plus les lumières LED euh, éventuellement. Comme je vous ai dit, ici, il y a des blanches, des jaunes, des rouges. Les rouges, ça favorise la floraison. Et plus que les lumières sont bleues, bleu bleuté, comment on pourrait dire ça, bleu bleuté, ça favorise la croissance. Donc, euh, Vipar Spectra. Deux lumières, XS2000, P2000, donnez-moi votre commentaire pour le filtre au charbon. Et puis, euh, on continue avec les trois King Kush et le Slurricane, d'ocido Purple Punch de Ripper Seed, un fournisseur en Europe, en Espagne, qui a beaucoup de choix de graines de cannabis sur son site, qui est très intéressant qui offre euh, les formats de 3 graines de cannabis par paquet. Donc, pas obligé d'acheter un paquet de 10. Donc, 3 graines de cannabis, en général, 24 euros, plus le shipping. Ça prend, ça prend un, un bon 5 semaines pour recevoir vos graines de cannabis. Mais vous allez les recevoir, et puis euh, toujours avec des petits collants. Et puis toujours intéressant là euh, les variétés qu'ils offrent. Donc allez voir ça, allez voir ça Ripper Seed. On peut toujours trouver là euh, des variétés qui pourraient nous intéresser. Alright gang, je vous adore. Un petit commentaire, un pouce et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.